C'est parti! C'est génial, c'est parti. Donc, moi, je, je, je jette un œil sur la page radar. Euh, et d'abord, je vais accueillir tout le monde. Déjà, je veux dire merci Nina, merci Pierre Mirachkowski, merci Pierre Labreau et, et bien sûr, merci Marc Gabi euh, d'être là présent pour notre émission euh, confinée euh, radar euh, qui est la centième. Voilà, qui n'est pas la centième confinée, mais qui est la centième émission radar. Donc, elle est intitulée Bordel Inside processeur Processor, euh, en référence à une campagne publicitaire d'Intel, de, de, un fondeur de microprocesseurs, euh, qui a plus de deux décennies. Et euh, elle est sous-titrée en ordre optique, le chaotique. Alors, il y a des gens qui auraient pu me répondre, oui, mais normalement, c'est le chaotique, et, et ça devrait être l'ordre du top », et qui toque à notre corps. Alors, effectivement, l'ancien désordre euh, mondialisé toque très fort à notre porte euh, aujourd'hui en nous demandant de rester en, en, en résidence euh, euh, surveillée en attendant les drones et plus les euh, Chouette. pour euh, s'occuper de notre santé voilà, et là je, je n'entends plus rien euh, et, Marc, est-ce que tu as un... Non c'est bon pour moi, je t'entends très bien Ouais. Voilà. Je vais chercher euh, mon téléphone pour un Eric. Voilà. Donc, euh, en approche, parce que euh, quand même, ça s'appelle Radio Anarchiste euh, Direct à République, mais à Parco, c'est acronique peut s'utiliser de, de mille, mille façons. Mais euh, moi ce que j'aime bien, c'est le côté euh, sans chef. Et à propos, pour, pour démarrer l'émission, je vais citer. Euh, un extrait d'un livre que j'ai bien aimé, de Joseph Chovanek. Euh, donc euh, en quatrième couverture, il dit, Joseph Chauvanek n'est pas fou, 180 bourgeois, tchèque ou plutonien Il n'est pas non plus un génie autiste Voilà, alors ce livre, je l'ai lu il y a un peu plus de trois ans. Euh, C'est ma mère qui le disait. Et euh, j'avais un autre bouquin, elle m'a dit il est bien comme ça, je lui ai un c'est un cadeau de Bruno Cuello qui me offert, c'était sur le vote de à un, un auteur portugais. Et euh, je vois son livre et je dis et ça, c'est pas une faire lui, je te conseille de le lire. Et donc je l'ai lu et il y a un passage que je veux vous lire, parce que justement ce type, euh, bah, il, a, il a fait euh, des diplômés de Sciences Po, docteur en philosophie, euh, parle une dizaine de langues couramment et euh, donne un peu son sentiment euh, par rapport à, à la façon dont il est appréhendé euh, un tant et comment les, les gens qui s'expriment entre guillemets normaux euh, sur, sur, euh, comment dire, sont fiers de sortir de, de Sciences Po. Et lui, voilà ce qu'il dit, un petit peu, un peu son cursus euh, d'études. Il dit, j'assistais en Allemagne à des cours non conventionnels, donc expériteurs cours de Sciences Po, à l'image de ce cours de sciences politiques, avec un prof très provocateur, physique et paradoxe électoraux. En d'autres termes, les situations, le résultat électoral est l'inverse de la volonté des électeurs. C'est fort Prenez en exemple un corps électoral qui de la coup de la de et que personne ne veuille installer un terrain de tennis, avant de montrer point par point comment, en adaptant le mode du scrutin, on peut adopter le terrain de tennis à une majorité extra. On a des difficultés avec le son de ta voix, Roger. Et il est coupé Roger on t'entend très mal. Oui. Vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit Oui. Oui. Ah, alors comment se fait son c'est la position de ton micro. C'est la position de mon micro C'est c'est ma, ma, ma communication. Donc là, je vous vois. Déjà, je vais entrer. Euh, je vais en haut de la page directe. Voilà, c'est fait. Et est-ce que vous m'entendez mieux là Bof, bof, vas-y, parle. Est-ce que vous m'entendez mieux — Oui, là, c'est bon. — Ouais, c'est pas mal. — D'accord. quand tu es cette position de, de figure, de, de visage... — D'accord. Donc bah, je, vais, je vais continuer comme ça. Donc il prenait en exemple un corps électoral simulé. Supposons que tous les habitants de la commune veuillent installer une piscine et que personne ne veuille installer un terrain de tennis avant de montrer point par point comment, en adoptant le mode de scrutin, en adaptant le mode de scrutin, on pouvait leur faire adopter le terrain de tennis à une majorité écrasante. Chaque fois, le pied de de 45 minutes se terminait précisément à la minute de la sonnerie par l'addition finale et son grand sourire. Un peu perplexe, j'avais envoyé par email deux exemples numériques sans aucun commentaire politique au seul ancien camarade de classe de première année avec qui j'étais encore en contact. Sa réponse ne comportait qu'un mot « fasciste ». Il est des choses qu'on ne peut dire à Sciences Po et au contraire, un style rhétorique à adopter, par exemple, sur les instances élues représentantes de la nation, pour le bien commun, avec, si possible, beaucoup de majuscules. Et je pense qu'on est là, en plein, euh, dans le bordel qui se définit en tant qu'ordre. Et récemment, il y a un prix Nobel, euh, qui a été prix Nobel avec euh, une autre chercheuse française du CNRS, parce qu'ils avaient... Euh, identifier les premiers une des souches euh, du VIH euh, donc du virus une des deux souches du virus du sida et récemment le euh, euh, professeur Montagnier a fait une déclaration en expliquant que en tant que prix Nobel et étant assez âgé euh, il ne risquait plus rien on ne pouvait plus faire de pression sur lui et il a dit qu'avec un collègue euh, en étudiant le génome de l'actuel de Covid 19, ils avaient trouvé